Et hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour un Halo News Express pour vous détailler le dispositif qu'Allo.fr prévoit pour couvrir cette 3 2021. Donc pour rappel la conférence de Microsoft a lieu ce dimanche 13 juin à 19h. Donc pour ce faire on va se retrouver dès 17h sur le Twitch Halo.fr et non pas Youtube comme les années précédentes pour un pré-live qui va durer 2h. On va dès 19h switcher vers la conférence officielle de l'E3 et on vous reprendra à la fin de cette dernière qui devra arriver vers 20h30. Et là ça va pouvoir continuer jusqu'à euh, très très tard, jusqu'au bout de la nuit. Quoi qu'il en soit, euh, dès qu'il y aura des vidéos officielles uploadées, on les uploadera bien entendu de notre côté avec une traduction française. On couvrira euh, toute l'actualité par le biais d'articles et de vidéos dédiées qui arriveront dans les jours qui viennent, par le biais de vidéo analyse aussi, et on va faire notre maximum pour couvrir cet événement au mieux. Bon voilà, c'était vraiment un low news express, hein, alors bon je vous dis, euh, d'ici 7 3 hein, portez-vous bien, et bien entendu, vive Allo.